– Philippe Jourdieu, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président fondateur de Inlead. – Exactement. Euh, – Comme son nom l'indique pas forcément, mais peut-être que vous allez nous l'expliquer, c'est une plateforme de marketing. Hein. – Exactement. Euh, – Marketing digital ?– Oui. Euh, à vocation locale. Exactement. Destinée au réseau d'enseignes pour qu'elles puissent se rayonner autour de. dans leur zone de chalandise. Quoi. Exactement, oui, c'est ça. En ça fait, le, le, la mission d'InLead, c'est d'accompagner les points de vente en local mm. dans leur communication sur les leviers digitaux. Ils ont été très longtemps à la traîne par rapport aux têtes de réseau, à la capacité à communiquer, notamment sur Google, Facebook, Instagram. Euh, notre plateforme permet, en partant de la tête de réseau, de déployer des campagnes qui sont géolocalisées et personnalisées sur chaque point de vente. Et derrière, chaque point de vente va être autonome pour des déclencher ses campagnes, euh, allouer ses budgets et appuyer quand il en a besoin. Donc vous, vous êtes très décentralisé, alors on vous est, travaillez région par région. On est complètement... Alors, on, on est une plateforme technique, donc l'avantage c'est qu'on peut couvrir ouais. n'importe quelle ouais. région, par contre on va toucher le point de vente de manière individualisée, ouais. et on va garantir une diffusion de sa communication sur sa zone de chalandise propre. Vos clients, ce sont quoi Les grandes enseignes Ce sont en règle générale les grandes enseignes. On a deux toutes tailles, aujourd'hui on a 55 têtes de réseau clients, donc ça peut être du Century 21, du Guy OK par exemple dans l'immobilier, de la Fleu dans les, dans les lunettes, et puis des tout petits réseaux de 4-5 points de vente. En fait, les besoins ne sont pas forcément – Les grands hypermarchés ?– Alors aujourd'hui, on ne travaille pas pour la grande distribution, euh, mais ça pourrait faire partie de notre cible, oui. oui. – Mais votre, votre vocation, c'est plus des magasins spécialisés, comme dans la parfumerie, la lunetterie… – Exactement, puis, ça, ouais. tout type non. de magasin, ça peut même voilà. être dans le service, hein, puisqu'on travaille beaucoup dans le service à la personne également. – Et c'est plus intéressant de cibler le local plutôt que d'arroser… Euh, évidemment le marché national ?– Évidemment, alors après ça va dépendre de la taille du réseau, mais un réseau qui a une cinquantaine de points de vente répartis sur tout le territoire, évidemment en concentrant les budgets publicités à la visibilité sur les zones de chalandise propres à voilà. chaque point de vente, ouais. on ouais. va être beaucoup plus ciblé beaucoup plus pertinent, mais ça va être plus adapté également à la typologie des, des, des profils présents sur place. – Vous travaillez depuis combien Depuis alors combien de temps cette ça entreprise ?– Ça est... fait 4 quatre ans qu'on quatre ans. Qu on développe cette entreprise. – ouais. ça va ça avance bien. On est dans le bon timing. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Le, le confinement a dû vous donner un petit coup d'arrêt. Bah alors, on, on a eu un frein euh, au moment du confinement et on a pourtant fait notre meilleur mois derrière. C'est-à-dire qu'on a signé cinq têtes de réseau au mois d'avril pendant le confinement. Bah, ça prouve que les entreprises cherchaient à rebondir et, et à se préparer. pour et, et on a fait un très bon mois de mai, ouais, c'est bon signe. On a, on a accompagné beaucoup de points de vente effectivement. Et le, le mois de mai bon en termes de consommation, il est bon. Et le mois de mai, est bon, ouais, je confirme. En tout cas, pour nos clients, il a été très, très bon, ouais. Super, merci beaucoup. Euh, Inlead, j'imagine qu'on le trouve sur Internet. – Oui, sur Internet, inlead.fr. Inlead. – fr. Très bien, mmh. à bientôt.